Bien ce côté-là. Voilà, super. Moi, j'ai le second élastique, comme ça. On va se mettre juste là. Je vais passer mon élastique de l'autre côté, là, mmh. juste comme ça. Tu vois Je vais te mettre en face de moi. Je vais frotter. Je, ah Je vais faire ce mouvement-là. Tu vois, il est bien de l'autre côté. Ouais. On va vraiment s'assurer qu'il est de l'autre côté. On va faire ça. Il ne faut pas ça plaquer sur mon visage. On va pas frotter pas et mmh. on va tirer. Tu vois. Oui. On ah, oui. non oui. nom de Jésus, le sang de jésus Christ, de tout qui les ça, Non, c'est l'air de la pub. François. une pub. Ah non, la, pub, non, non, non, la pub. on n'a pas fini, on n'a eh? pas fini, on n'a pas, eh? pas fini, on peut aller plus loin. On n'a pas fini On peut aller plus loin. Laisse l'élastique, lâche, lâche. Tu vas ouvrir tes mains juste comme ça. Super. Ne t'inquiète pas. On va juste mettre l'élastique comme ça dans ta main, tu serres fort. Je lâche. Maintenant, tu vas fermer les yeux. Mmh. Hein? Mmh. Tu fermes les yeux et tu penses au truc qui te ferait le plus plaisir là, maintenant. Hein? Ouais, ferme les yeux, ferme les yeux. Vraiment. Frotte. Frotte. L'élastique qui est dans ta main, là, hein? elle dit frotte. Super. Pense-y fort, pense-y fort. Normalement, l'élastique va se connecter à, à ton subconscient, à ton esprit et normalement, on va pouvoir matérialiser cette chose-là. Mmh. Ah, mon chien. On y va. Là. Ok, super. Tu vas ouvrir la main. Ouvrir la main, regarde. Alors que l'élastique, il va commencer à prendre une forme. Tout doucement. Et... regarde là. Yeah Attends, c'est quoi C'est un pénis C'est un pénis toi quoi, <rire> de... oh, Moi, ça. C'est un malade. Il est un fond les... la... de... Yasmine. on va pas pensé ça. c'est l'idée de Yasmine la incroyable. C'est ce que C'est incroyable. C'est C'est C'est incroyable. Oh, C'est C'est C'est C'est C'est ce C'est C'est cette fois-ci, je demande la pub. Et on revient tout juste, à tout de suite. Alors. En tout cas, bravo. Passez... C'est la pub, plus... <rire> Attendez, attendez. Pendant que je suis concentrée, je suppose que Didja aussi est concentrée, Vraiment. à faire cette émission, on essaie de décortiquer non. la magie, on essaie de faire en sorte que nos téléspectateurs apprennent au maximum. Y Yasmine pense à ça. Au Zamba. On <rire> Zorba, Au Zorba. <rire> non. En fait, non Il a, lui, faut te méfier Il de lui là il n'est pas beau C'est que fait dans le noir? on ne peut pas savoir Même Parce si tous les tout là c'est faux Mais ça là c'est vrai voilà. <rire> Même si tous les tout sont faux mais ça là c'est vrai Non il Mais, mais ça, là oui. est et puis le ticket. mais il n'a pas ce droit-là. Oui, euh, mais il n'a euh... pas le droit parce que moi, étant tes pensé, vraiment, ça me fait bizarre. Hein. <rire> en fait, en fait c'est ça... quelque chose qui s'est passé quelque la... part là-bas, à la maison, bien. Donc... Bon. Et puis tu as, et puis tu as... Tu as envoyé ça ici. Parce que c'est ah ce qui est dans ta pensée qui est sortie. Donc est que si elle pensait à du pain, ça allait sortir du pain, c'est ça oui, voilà. Si elle, à, elle pensait à de la nourriture, ça allait être un fromage. Voilà. Mais là, elle a pensé à ça. Donc c'est veut dire que s'il si y avait deux élastiques, il pensait au deuxième truc. Il la En émission, il n'y aurait pas pensé à la bonne chose. Là, elle se assiste, elle pense à la truc. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas ce droit de venir point et puis il a fait d'une manière, c'est gros, il dans la... mais, ma maison, il sait. Mais en fait, je ne comprends pas, hein. Et puis ça, mais c'est un peu pour un casse ça, il sait. C'est Cette émission, je n'ai de... jamais aimé. je voulais dire, je non, voulais non, dire, mais c'est les... un peu gros, ça <rires> ouais, hein. Peut-être que c'est pour lui, mais il a déposé la douleur, non